En cet empire, l'art de la cartographie avait atteint une telle perfection que la carte d'une seule province occupait toute une ville et la carte de l'Empire occupait toute une province. Avec le temps, ces cartes démesurées cessèrent de donner satisfaction et les collèges des cartographes levèrent une carte de l'Empire qui avait le format de l'Empire et qui coïncidait avec lui point par point. Moins passionnés pour l'étude de la cartographie, les générations suivantes réfléchirent que cette carte dilatée était inutile, et non sans impiété, elle l'abandonnèrent à l'inclémence du soleil et des hivers. Dans les déserts de l'Ouest subsistent encore des ruines très abîmées de la carte. Des animaux et des mendiants l'habitent. Dans tout le pays, il n'y a plus d'autres traces des disciplines géographiques. Chers amis, je viens de vous réciter une très courte toute petite nouvelle, hein, c'est une nouvelle tout entière, ça fait à peine un paragraphe, euh, qui s'appelle « De la rigueur de la science » et qui a été écrite par un auteur argentin qui m'est très cher, qui s'appelle Jorge Luis Borges, et que je vous conseille, notamment si euh, vous avez apprécié l'absurde de cette chronique, si vous avez, de cette chronique, de cette nouvelle, pardon, si vous avez euh, apprécier comment, à force de bons sentiments, on en vient à faire l'inverse de ce que l'on recherche. Comment est-ce que la science toute seule peut devenir totalement absurde, qu'elle n'est pas autoportante Bref, si vous avez reconnu un petit peu des travers de l'époque, hein, c'est pas pour rien que je vous la raconte, c'est pas pour rien que je redeviens le petit enfant que j'étais à apprendre mes poésies ou à vous les réciter. Et si vous pensez qu'il n'est pas complètement ridicule, bon, enregistrer ça sur Youtube et d'aller vous la réciter. Mettez-lui un petit pouce bleu et partagez cette vidéo. Euh, C'est pas pour rien que je vous récite cette, cette, cette, cette nouvelle. Borges, c'est un thème, un grand thème de Borges, le thème de l'absurde, le thème des retournements, où quand on croit arriver, on se retrouve en fait à l'opposé. Et là où il pensait atteindre la perfection de la cartographie, à la fin il n'y a plus de géographie du tout. Euh, c'est un thème cher à Borges. Si, si vous aimez, je vous conseille très, très, très vraiment beaucoup d'aller lire euh, fiction, qui est son, son ouvrage le plus connu. sont des petites nouvelles très faciles, très agréables à lire très absurde. Vous y trouverez notamment la bibliothèque de Babel, qui est probablement une de ses nouvelles les plus connues, euh, où il imagine une bibliothèque dans laquelle tous les livres euh, pouvant être écrits euh, se, se trouveraient là. Bref, Et donc je vous disais, c'est pas pour rien que je vous dis ça. Euh, je vous dis ça parce que euh, je commence à en avoir assez euh, du détournement systématique qui est fait de la science, de l'approche scientifique, euh, de l'art de la mesure et du chiffre. Euh, la méthode scientifique est une méthode de recherche de la vérité et depuis plusieurs mois, euh, elle est systématiquement détournée euh, en propagande, en outil de domination et de contrôle social. Euh, et ça m'énerve beaucoup. Euh, et euh, ben on va étudier un petit peu comment, euh, comment la science nous sert et comment aussi elle nous dessert. Euh, parce que vous connaissez sans doute le mot euh, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À mon avis, euh, plus que « conscience », le mot qui me manque aujourd'hui, c'est « confiance ». Euh, et que science sans confiance, science sans euh, un, un corps social, sans une utilité sociale, euh, ça devient absurde. Et on en a la preuve tous les jours. Et, euh, et je pensais au départ faire une seule, un seul texte, une seule vidéo là-dessus. en fait, c'est quelque chose de très profond. Euh, et donc, on va faire une série de vidéos. Euh, donc, je vous inscris non seulement à vous inscrire à, à la chaîne, euh, mais pas que ça, euh, parce que euh, notamment, je pense que la première vidéo que je vais envoyer euh, va peut-être pas être complètement compatible avec la censure du temps. Euh, bah parce que oui, hein, comme euh, moi je, je, on fait une recherche de vérité, pas une recherche de conformité. Euh, la censure, c'est s'assurer que vous êtes conforme. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, donc, euh, inscrivez-vous euh, à l'investisseur sans costume, qui est le service d'information économique et financière que je rédige. Euh, parce que si vous voulez avoir toute la série, euh, bah, vous l'aurez probablement pas sur YouTube et probablement pas sur les réseaux, euh, parce que bah, ce n'est pas que ce ne soit pas vrai. Ce que je vais raconter, c'est que ce n'est pas conforme. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, bref. Donc inscrivez-vous, je vous mets un lien euh, ci-dessus, un lien aussi en description, c'est gratuit euh, et euh, au moins ça nous permet de, de, de contourner euh, des censures excessives, non pas que je sois contre la censure complètement, si vous voulez, de temps en temps ça a du bon, mais euh, bon là, euh, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et tout ça pour dire que dans cette série, donc on, on va causer un peu de science, on va causer donc de comment est-ce qu'une étude scientifique peut être à l'origine d'une loi inique, et comment est-ce qu'avec que des gens dont on peut... Je ne sais pas si on peut estimer qu'ils sont honnêtes, parce que ça c'est exagéré, mais en tout cas dont l'approche scientifique peut être en tout cas défendable. Et comment est-ce que des chaînes de gens... Euh, qui accumule des de, de, de, de travaux et euh, des productions au moins défendables, ou dont on peut estimer que bon, ils ont fait à peu près leur métier, qu'en tout cas ils respectent euh, certaines méthodes scientifiques. Comment est-ce que ces gens-là euh, finissent par produire des choses qui sont fausses euh, Et euh, en, en, en, encore une fois, sans jamais euh, dévier de quelque chose qui est scientifiquement acceptable, dans le sens scientifiquement acceptable, quelque chose qui puisse être publiable dans le Lancet Et comment est-ce en partant de là, on finit par voter des lois sur des chiffres qui sont faux des chiffres qui sont simplement faux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que ça, c'est Bruno Berthez, que je suis beaucoup, qui, qui le répète souvent. C'est-à-dire que quand le, le, le terme de fake news a émergé il y a quelques années, il disait, mais c'était un ancien éditeur de presse, Bruno Berthez. Il a un blog que je vous conseille de lire, euh, qui est euh, brunoberthez.com. Euh, et, euh, et il avait expliqué qu'en tant qu'éditeur de presse, lui il était capable de, de faire des énormes fake news sans jamais rien écrire de faux, précisément. C'est-à-dire qu'à la fin, l'impression que le lecteur est totalement fausse. Mais si vous prenez toute la chaîne, à aucun moment, il n'y a quelqu'un qui a euh, véritablement professé un vrai mensonge. Et là, en fait, j'en ai un exemple très précis. Euh, exemple non conforme. Donc, euh, inscrivez-vous. On va parler de tout plein de choses. On va parler de comment euh, l'excès de mesure euh, l'excès de, de chiffres a fait perdre depuis 20 ans 30% de rendement euh, à une catégorie d'investisseurs et à une catégorie d'investissement avec des travaux de gens comme Jack Bogle, qui est comme le fondateur Garde donc qui sait à peu près de quoi il parle, des gens comme Nassim Taleb, un microstatisticien, en plus d'être un auteur à grand succès très intéressant par ailleurs. Et encore une fois, j'ai encore oublié le nom du troisième auteur, qui est pourtant pas des moindres. On va regarder aussi comment est-ce en ce moment Davos donc le Forum économique mondial, qui nous vend le capitalisme inclusif, donc un, en gros un, un capitalisme qui se préoccupe des autres, eh bien nous a montré il y a quelques mois euh, comment euh, ce, que, ce que ça voulait dire pour lui de se préoccuper des autres. Et ils ont publié un article absolument magique qu'on va étudier un peu dans une prochaine vidéo. <rire> oui, ils ont donné un prix à une baleine. Ils ont donné une valeur en dollars à une baleine. Ils ont trouvé que ça valait 2 millions d'euros. Euh, et que c'était génial, parce qu'en fait, il fallait préserver la baleine, parce que ça valait beaucoup d'argent, la baleine. Et donc, en fait, ces gens, quand ils disent qu'ils font du capitalisme inclusif, en fait, ils sont en train de faire du monde un grand supermarché sur lequel ils sont en train de mettre un prix sur tout. Je ne suis pas sûr que c'était ça que vous, vous aviez en tête dans le capitalisme inclusif, mais eux, c'est ça. Eux, je me préoccupe de la baleine, je peux vous dire, elle vaut 2 millions d'euros. <rire> Magnifique. On va faire aussi un détour par la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, euh, parce que, euh, pour une raison assez précise, euh, et euh, c'est souvent, donc Saint Thomas d'Aquin, dans mes domaines de finance et de monnaie, euh, est très souvent cité euh, sur sa définition de l'usure. Et il est très, très mal cité, euh, parce que généralement, quand on pense à Saint Thomas d'Aquin, on, euh, on, on pense à, à, à son. À son mot, je n'ai pas repris la citation précise, mais saint Thomas d'Aquin a dit en substance euh, qu'il était contre l'usure, que l'usure était immorale, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt était immoral parce que l'intérêt euh, est une manière de monnayer le temps. Et on ne peut pas monnayer le temps parce que le temps n'appartient qu'à Dieu. Le temps n'appartient pas aux hommes, donc les hommes ne peuvent pas vendre le temps. Alors c'est une très mauvaise interprétation parce que ça, ça, ça, une fois qu'on a dit ça, tout le monde pense que saint Thomas d'Aquin était contre le prêt à intérêt. Ce qui est totalement faux, la vision de saint Thomas d'Aquin est beaucoup plus fine, euh, beaucoup plus intéressante. Elle est liée à la justice et à ce qui est juste. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette notion qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Euh, alors, on ne va pas faire les grenouilles du bénitier, hein, mais en tout cas, des choses qui appartiennent à Dieu, en tout cas, des choses qui n'appartiennent pas aux hommes. Ou pour dire encore autrement, euh, qu'il est très, très, très dangereux d'approcher euh, sous peine euh, de tout péter ou de tout dérégler. Euh, une forme de sagesse, une forme de sagesse qui est qu'il y a des choses faut pas trop y toucher, c'est comme ça, euh, des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose d'important, et notamment, il y a des choses comme ça que peut-être il ne faut pas mesurer, peut-être que l'approche scientifique a ses limites, <coughs> et qu'elle ne peut pas s'appliquer à tout. Euh, c'est même évident quand on y pense. Et donc voilà, vous avez tout un tas de choses comme ça euh, dont on va discuter. Euh, ça va être une série ouverte qui va peut-être se prolonger pendant très longtemps, euh, qui s'appellera du nom de cette magnifique nouvelle de Borges, de la rigueur de la science. On va parler aussi de la soumission à la conformité, ça c'est très très drôle. Euh, bref, vous l'avez vous compris, euh, on va euh, vraiment euh, étudier, non plus seulement, euh, on va remonter d'un cran dans l'échelon et on va voir comment, et ce qu'on fait pour essayer d'approcher la vérité euh, aujourd'hui, comme hier ou comme demain, si vous voulez. Hein, les problèmes du temps, euh, on est dans un temps complètement absurde. Euh, il n'est probablement pas moins ou plus absurde qu'hier ou demain, il est seulement différemment. Euh, et euh, il se trouve que l'absurde de notre temps aujourd'hui, il est dans cette espèce de scientisme ambiant qui euh, veut nous faire croire que euh, la science est autoportante et qu'elle justifie absolument tout. Non, la science n'est pas autoportante, elle ne justifie pas tout. Et quand quelqu'un vient vous dire euh, « écoute ta gueule, c'est la science qui le dit, c'est comme ça et pas autrement », généralement il faut se méfier et généralement cette personne-là est en train de vous en papaouter sévère. Donc voilà, inscrivez-vous euh, vraiment à l'investisseur sans costume. Je vous remets un lien en description comme d'hab. Euh, dites-moi en commentaire si euh, vous avez des choses qui vous intéressent en particulier. Mettez un petit pouce bleu, faites circuler hein, et euh, bah dites-moi si vous aimez Borges. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.